Je suis allé euh, au Salon de la Planète et là j'ai rencontré David, le rédacteur en chef d'Altermonde, euh, à un stand. Et voilà, il s'ennuyait, on a discuté. Euh, et je me souviens, alors c'était en 2009 donc ça date un, un peu, mais je me souviens qu'il m'avait dit que la solidarité n'était pas automatique. J'ai pris son contact et quelques temps après je me, à, je me retrouvais à écrire un article pour Altermonde. Mais j'étais très content parce que je ne sortais pas d'une école de journalisme, j'ai un master scientifique d'écologie altermonde altermonde altermonde Alter. Alter altermonde Alter Alter Alter Alter Alter je pense que être citoyen c'est quelque chose qui s'apprend donc là on parle beaucoup de démocratie mais je pense qu'une démocratie sans citoyen ça peut être dangereux du coup euh, former des citoyens à la fois euh, en les faisant participer comme moi j'ai pu faire, c'est-à-dire qu'en écrivant des articles, en rencontrant des gens, en voyageant, je me suis forgé euh, avec l'aide de David aussi, qui m'a aiguillé donc il m'a permis aussi de me forger en tant que citoyen et aux lecteurs, je pense aussi ça leur permet d'avoir de, des éclairages différents. En ayant travaillé à AlterMonde, en ayant moi-même exploré plusieurs milieux, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre ça et là et donc un autre monde est possible et je pense que si on fait attention si on le construit avec... Euh, avec, euh, avec attention, on peut avoir un autre monde qui, qui, qui soit meilleur. Ceux qui écrivent pour AlterMonde se forgent eux-mêmes et ceux qui lisent, AlterMonde se forgent eux-mêmes. Donc euh, voilà, il faut, faut plus de citoyens et AlterMonde contribue à faire des citoyens.